Le chapitre 4 arrive dans moins de 36 heures Et Fourna commence à nous teaser l'événement avec ce genre d'image Mais un secret se cache derrière ces images Que peu de gens le savent Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin pour connaître ce secret Les gars petit rappel L'événement de fin de saison se déroulera demain à 22h Et le chapitre 4 devrait sortir le lendemain Logiquement Nous on sera bien évidemment en live pour tout découvrir ça Alors si tu veux pas manquer ça N'hésite pas à activer la cloche des notifications C'est hyper important Juste avant de commencer les gars n'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche des notifications Pour soutenir la chaîne N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos théories sur l'événement de fin de saison. Et si vous êtes à pour le nouveau chapitre 4, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. Je rappelle que si tu veux avoir ta propre dédicace dans une vidéo, je te conseille de t'abonner en activant la cloche du notification pour voir figurer dans la prochaine vidéo. Sur ce, on rentre dans le vif du sujet. Alors les gars, pour teaser l'événement de fin de saison, Fortnite a partagé ce genre d'images qu'ils ont mis sur leur profil Twitter. Chaque fois, ces images ont été accompagnées avec une description, que bien sûr je vais vous afficher ici. Les gars le premier teaser qu'on a eu c'est Gatop qui flotte dans l'espace Et la description c'est ceci La sensation du monde qui s'effondre sous vous Suivez une vidéo que je vous mets maintenant Ensuite novembre, Fortnite a cette image avec cette description. Un jour meilleur arrive. Profitez du paradis tant que ça dure. Suivi bien sûr de cette vidéo. Ils ont mis le skin ruby avec une différente variante aussi qui flotte dans l'espace. sur cette image, ils ont dit ceci. Tout ce qui s'insille à consommer le sol sur lequel vous marchez. Et maintenant, en plus d'utiliser une image, nous avons aussi eu cette petite vidéo. Pour le 29 novembre. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous avons eu un nouveau teaser. C'est cette image suivie de cette description. Une étincelle se transforme en flamme, puis avant que vous ne nous en rendez compte, tout n'est que en cendre et en poussière. Et nous avons aussi eu cette vidéo en lien avec le teaser. Take a moment to center yourself. Focus on your breath, in and out. Run, run away from your feelings. The end is almost here. Je vous rappelle que 59% d'entre vous regardent les vidéos sans être abonné Si vous kiffez le contenu sur Fortnite et que vous souhaitez soutenir la chaîne N'hésitez pas à activer la cloche de notification en vous abonnant Ça me ferait vraiment plaisir et ça me soutiendrait vraiment Sur ce je vous laisse avec le reste de la vidéo Les gars je tiens à vous dire que cette vidéo je la tourne le 30 novembre Alors normalement il reste encore le, les teasers pour le 1er décembre et le 2 décembre Alors il reste encore à découvrir les teasers pour le 1er décembre et le 2 décembre Du coup les gars avant que je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces teasers Et si vous êtes hype pour le nouveau chapitre 4 sur ce je vous laisse avec le reste de la vidéo Alors les amis on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Comme vous avez pu le voir euh, précédemment Je vous ai montré toutes les anciennes teasers qu'on a eu Pour la conclusion du chapitre 3 Et les gars aujourd'hui pour la première fois Fortnite ont donné une vidéo de teasing du chapitre 4 Enfin de l'événement conclusion du chapitre 3 Juste avant de partir pour la deuxième partie de la vidéo Je vous rappelle les gars n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir Et n'hésitez pas aussi à rejoindre la famille En appuyant sur ce bouton rouge Ça te prend deux secondes et ça me soutient énormément Du coup les gars pour aujourd'hui Fortnite n'ont pas donné une image pour teaser l'événement du chapitre 3 mais cette fois-ci, ils ont donné la bande-annonce de l'événement conclusion du chapitre 3 je vous le mets à l'écran maintenant Paradis a, a été totalement Fracturé et transformé en mot fracture Et ça nous a donné aussi des images D'anciens moments sur Fortnite Par exemple à ce moment là avec l'arrivée du chapitre 2 L'arbre de réalité de saison 3 Est tout simplement la base qu'on va être Pour l'événement. Vous pouvez voir une panoplie De personnages qui sont dans une base Contre héros qui se trouve au cœur d'une tornade Vous pouvez aussi retrouver le trailer sur la chaîne Franchise de Fortnite. Vous tapez Fortnite faire sur la barre de recherche et vous allez le trouver Du coup les gars maintenant je vais vous révéler le secret Qu'on a découvert avec toutes les teasers que Fortnite en donner pour la conclusion du chapitre 3 pour les plus futés, vous aurez remarqué que dans tous ces teasers maintenant, que dans tous ces teasers vous allez trouver le numéro 4. Dans ce teaser avec le skin go vous pouvez trouver un 4 en tatouage. Dans ce teaser avec le skin Inferno, vous pouvez trouver les flammes, ces flammes du casque qui forment un 4. Avec ce teaser avec Ruby, vous pouvez trouver le numéro 4 formé avec ses jambes. Et Gaton forme le numéro 4 avec son sirop d'érable. Du coup, tous ces historiques se trouvent dans toutes les teasers que Fortnite nous ont fournis. Et cela tease encore le chapitre 4. Les gars, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à Cliquez sur le bouton rouge qui se trouve juste en bas N'hésitez pas à activer la notification pour ne rien louper et frérot si t'es resté jusqu'à ce Moment là dans la vidéo n'hésite pas à écrire Dans les commentaires hashtag fracture Comme ça je saurai qui regarde les vidéos jusqu'à la fin Du coup les gars pour la suite je vais vous laisser si Il y a de nouvelles informations ou de nouveaux Teasers demain je vous les mettrai juste Après sinon je mettrai tout simplement L'intro alors les gars c'était pas prévu Mais je m'y attendais beaucoup fortnite Ont aussi donné un teaser aujourd'hui Comme vous avez pu le savoir euh, puisque cette Vidéo se sort le vendredi de du coup les gars pour aujourd'hui Fortnite ont vraiment fait des dingueries Déjà sur plusieurs parfums Fortnite ont mis à jour leur image de, de promotion Je vous explique c'est l'image qui est affichée par exemple dans Playstation Store Où est-ce que ça affiche le jeu quoi Mais du coup je vous mets l'écran maintenant qu'on peut voir par rapport au chapitre 4 Mais du coup c'est vraiment stylé Nous avons aussi une vidéo, ben, un trailer qui est en euh, première Ça veut dire qui est programmé pour arriver demain à 17h euh, au Canada Et à 23h en France Mais les gars je vous conseille vraiment, euh, je vous donne un conseil les gars N'allez surtout pas sur Twitter parce que il, y a, il commence à avoir de vrais euh, leaks par rapport à l'événement pour le chapitre 4, pas pour le moment, mais on a aussi des leaks pour euh, l'événement de fin de saison. Euh, comme j'ai vu sur Twitter, il y a une image qui a fuité du, du trailer, je pense. Alors euh, je vous conseille de faire très attention sur Twitter. Et les gars, informations supplémentaires, officiellement à partir de Momo, je tourne. Euh, il reste euh, 24 heures avant l'événement. Nous on sera bien sûr en live pour réagir à l'événement euh, et le lendemain on va être en live très tôt pour. Au revoir. Euh, être euh, pour découvrir le nouveau chapitre 4 du coup les gars n'hésitez pas à vous abonner en, en activant la cloche des notifications c'est très important pour ne rien louper et les gars si vous kiffez ce genre de vidéos à formation je vous conseille de bombarder la part des pouces bleus ça me ferait vraiment plaisir ensuite les gars à formation supplémentaire les modes guimauves euh, synchronisés est maintenant disponible si euh, vous vous connectez de, euh, à partir de maintenant jusqu'au 4 décembre vous allez pouvoir débloquer les modes guimauves bon j'ai pas de gameplay mais euh, voilà les gars aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre niveau actuel on verra ceux qui travaillent le plus les niveaux Personnellement, je suis niveau 255 Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner à la barre des pouces bleus On vise le cap des 10 pouces bleus Pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires Ta note sur 10 pour cette saison Si tu veux me soutenir, je te conseille maintenant d'appuyer sur mon logo Pour pouvoir t'abonner à la chaîne Et moi je te rejoindrai sur une autre demi mes Si tu veux en voir plus Sur ce les gars, on se retrouve demain pour l'événement de fin de saison Et le lendemain pour le nouveau chapitre 4 Je vous dis à demain, c'était Scaplex. à très bientôt